Hey Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour tester un nouveau jeu, mode de jeu sur iPixel, j'ai nommé Tower Wars. Donc Tower Wars, c'est un mini-jeu très sympathique là où il faut essayer de défendre un maximum sa tour. Donc je suis pas hyper avancé dessus... Mais on va y jouer. Voilà. Donc là, on clique. Je vais aller en Tower Wars solo. Parce que la dernière fois que je suis arrivé en Tower Wars, en Tower Wars multi, bah, je me suis fait complètement bolosser. Euh, parce que mon cours il, euh, il était vraiment nul. Donc j'attends un petit peu. Voilà. Hop, là, on commence. Donc on va commencer à placer une tour. Donc normalement, ça commence par... Je crois qu'ils attaquent par là. Voilà. Par là. Donc, on va commencer à placer une... On va placer un archer ici. Puis un archer ici. Il y a encore un archi ici donc faut placer des petites des euh, petites défenses c'est des mobs Ok les gens, là je suis en train de gagner un maximum de points Regardez les bleus, je les ai complètement éliminés Maintenant là je suis en train de poser un maximum de défense Pour pouvoir défendre bah, ma tour Et voilà, c est, c est... en plus j'ai activé les mobs, euh, les... les attaques automatiques Donc ça va me faciliter la vie Ah bah il est en train de voir le gars Ah oui, au calme quand même, au calme, il te voit Au calme, il vient chez moi, comme ça, au calme L'irrespect total, l'irrespect est présent Merci beaucoup. Ok les gens j'ai pris des dizaines de mobs différents. Regardez j'ai des sorcières etc. Mais là je suis encore en train de me faire bolosser Mais là, a... là j'ai gagné en plus plein d'or. Et... Mais là sauf que j'ai atteint le, max... le maximum d'or, donc je dois les vendre. Donc allez, je les vends. Hop là. Et je, Et je vais les remplacer par un. Par... par un underman par exemple. Allez, hop là. Ok les gens, là je suis relâ, donc là je suis en train d'améliorer un maximum parce que là on m'a enlevé un point, donc ça c'est vraiment un gros danger. On se retrouve dès que j'aurai un petit peu plus de nouvelles. Ah les gens, là je sais que là, je sens que c'est la fin, parce que là c'est impossible que je gagne, regardez-moi tout ça. Euh, bon là c'est sûr c'est la fin, bon on se retrouve dès que j'aurai perdu, regardez-moi tout ça, bon. On se retrouve quand... Voilà, donc là on se retrouve dès que j'aurai perdu, bon, on se retrouvera dans un autre jeu, juste après. Ok les gens donc en attendant que je joue moi donc je vais vous expliquer un petit peu euh, le but du King of the Hill. Donc là en fait là je suis. Là c'est juste une narration au-dessus de la vidéo dans le montage, bah oui je suis. Je suis. je viens du montage, je suis je viens du futur. Alors le but du King of the Hill c'est de venir sur la montagne générale et d'essayer de... de gagner un maximum de points. Donc là les bleus sont en train de gagner, euh, en plus ils spamment l'arc, c'est vraiment une technique cancer je trouve. Et il y a des petites améliorations, par exemple des améliorations de puissance, de vitesse, de zombies. Par exemple, les zombies, c'est mon amélioration préférée, parce qu'elle est vraiment euh, très gênante pour les ennemis. Alors, oh là les bleus ont capturé le, le vitesse, donc ça veut dire que là, ils ont un petit peu plus de vitesse. Là, je suis en train... Là, je suis Vu que je suis vraiment nul en PVP, donc euh, je vais utiliser ma technique pour faire beaucoup de clics par seconde. Mais malheureusement, elle ne veut pas très bien marcher, cette technique... Donc c'est une technique qui ne marche pas, c'est confirmé. Déjà que je suis nul en PVP, alors si je fais une technique qui ne marche pas en PVP, euh, c'est insupportable. Donc là aussi, il y a aussi un shop pour que je m'améliore mon stuff, et des trucs pour comme le double jump avec des avantages. Et, y a, et, voilà, Des avantages, pas des désavantages. Bref. Ah là là c'est quand même un petit peu long cette game On se retrouve dès que j'aurai un petit peu plus de nouvelles Par exemple y a des bons trucs là Ah mais je vais l'aider à XP celui là Ah là là, là les gens c'est horrible Nous sommes proches de la fin Les gens ils sont en train de là, de complètement début Ils sont en train de complètement nous défoncer J'ai dû prendre des snowmen Bon il coûte pas cher Voilà je l'ai tué ce gars là Ah bah je suis tombé dans le vide c'est magnifique euh, Ok Ok qu'ils ont capturé le zombie Alta, bon là on a perdu d'avance, ils utilisent des techniques un petit peu cancer, on va se l'avouer, et ils spament à l'arc. Bon, je fais pas le rageux, mais euh... voilà, peut-être que c'est juste moi qui est nul en PVP, hein. dites le moi dans les commentaires, parce que je, je ne rage pas, hein. ils, se, ils se sont très bien débrouillés avec certaines techniques, là j'avoue, mais, mais, mais euh, par exemple au début là où ils spamaient à l'arc, j'ai vraiment pas aimé. Après ça va, moi aussi je pas mal l'arc des fois. Ah bah ça y est on a perdu, voilà ils sont à 999 points, il faut atteindre 10 points, ben voilà. On a perdu, regardez, euh, overtime, bon, Ils ont, on a perdu, on a perdu, et voilà, bon, le bah, un petit gg, et voilà. Donc les gens, je crois que c'est tout malheureusement pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, likez et abonnez-vous, c'est un super moyen de me soutenir, ciao